Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Empanier, votre humble consultante business. Alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le retrait de vos gains. t Fast Money les retraits des routes. alors quand vous le voyez il est bien 23h30 au Cameroun alors je dors pas vous savez si bigget ne dort pas moi je dors à cause de pourquoi je dors pas aussi Bigget ne dort pas je dors oh, bon allons-y euh, les amis, comme vous pouvez le voir, les gains que je vais retirer ici sont les gains de mon FAST euh, 150$, dollars premier tour. Parce que vous pouvez constater là que je suis déjà au deuxième tour. Il me manque juste une position pour gagner encore en autre 300$. dollars. Cette position était ouverte le 25$. Et comme vous pouvez le voir, c'est de façon automatique, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et les 200 autres dollars proviennent de, du FAST 75$ où j'ai aussi déjà gagné 200$, dollars, donc je vais faire le retrait de mes 500$ de tirus alors les amis pour faire le retrait vous allez venir dans l'onglet finance dans finance ce que vous pouvez retirer de tirus c'est ce que vous voyez dans votre solde balance donc est ce qu'il y a dans balance que vous pouvez retirer Donc. Pour retirer, vous voyez l'interface de tirer, c'est tellement facile. Vous allez mettre ici votre numéro de compte Perfect Money en U parce que ça paye en dollar. Le montant que vous souhaitez retirer, je vais mettre 500 dollars. Ensuite ici, vous allez mettre votre code à cinq chiffres. Le code d'airon comment ça s'appelait comme ça s'appelait quand vous créez votre compte sur Tirus compte et code d'ailleurs Je vous demande de bien le conserver parce qu'il est comme votre passeport. Donc je vais entrer le mien ensuite après avoir entré le code vous allez cliquer sur withdraw. Donc les amis après avoir euh, cliqué sur withdraw donc retirer retrait Dès que vous avez rentré votre compte ici, votre code à 5 chiffres, vous tapez sur Withdraw et puis après vous allez recevoir ce message Withdraw is Successful Done. Donc on va immédiatement aller regarder dans notre compte Perfect Money pour voir si on a reçu euh, notre argent. Là. donc surtout euh, voilà vous pouvez le voir la paiement reçu du numéro de compte Uvert. et voilà mon compte j'ai 583 dollars donc c'est instantané les amis vous voyez même que c'est à moins d'une minute regardez bien l'heure il est quelle heure regardez l'heure c'est l'heure de paris moi j'ai 23 heures ici donc vous pouvez voir que mon 500 dollars n'a même pas tardé quand je viens dans le tirus historique des retraits of vous voyez balance zéro. ce qui est encore plus intéressant dans tout c'est que vous allez voir que j'ai retiré tous mes 500 dollars tirus ne coupe aucun frais pas de frais de retrait au niveau de Tirus quand vous retirez vos 500 dollars, vos 500 dollars arrivent dans votre compte sans souffrir d'aucun charme, donc ici on ne va pas vous dire qu'on vous coupe 1% 2% de frais de retrait, TIRUS ne coupe pas les frais de retrait au niveau de la plateforme, les frais de retrait qui peuvent vous être souscrits c'est les frais de retrait, perfect money, les frais d'envoi, donc vous pouvez voir que j'ai reçu mes 500 dollars façon automatique mmh. voilà donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous va vous aider aussi à vous décider à rejoindre euh, tirus sachez que vous pouvez rejoindre tirus de deux façons de plusieurs manières soit vous insérez dans le programme des anneaux mais si vous voulez commencer le programme des licences des anneaux j'ai un programme très avancé pour les licences des anneaux avec un autre compte et donc là-bas vous pouvez bénéficier énormément de mes débordements si vous voulez commencer juste la licence Easy et que vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans le Fast Money c'est seulement 10$ dollars pour commencer la licence Easy maintenant pour ceux qui ont les moyens qui peuvent faire des sacrifices le programme Fast Money est là pour vous. Vous avez euh, le Fast 25$, euh, Fast 115, le Fast 75$, le Fast 75$ et le Fast 25$ sont liés. Vous avez le Fast 150$, dollars, le Fast 300$, le Fast 600$ et le Fast 1200$. Donc, les amis, entre-temps, moi je suis sur ces trois premiers. Le plus intéressant de tous pour moi, c'est le 150$. Il n'est pas très cher et aussi c'est à une seule boucle. Dès que les quatre positions sont pleines, bam, vous gagnez. Donc, vous pouvez le constater. Ici, euh, on va clôturer. J'ai déjà gagné ces, ces, ces, ces 300 dollars. Je suis sur le point de gagner ce l'autre 300 dollars d'ici demain ou après demain. j'aurai validé cette position. Alors, j'aurai gagné encore mon 300 dollars et le réinvestissement se fait de façon automatique. Je rappelle que je n'ai investi que 150 dollars. Donc, vous pouvez voir que j'ai eu mon 100% en combien de jours 5 jours. C'est intéressant. Avec Tyrus, tout est possible. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner. De me dire depuis quel pays, surtout, vous m'écoutez. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je vais mettre en commentaire mon numéro de coaching. Je réponds pas très rapidement, mais je réponds parce que c'est le coaching et c'est gratuit. Bientôt, je vais ouvrir un programme de coaching personnalisé. Je vais dire VIP. Il sera payant là-bas il sera climatisé à la minute où vous écrivez à la minute je vais vous répondre. donc les amis on se dit à très bientôt et je peux aller dormir dans la paix avec mes 500 dollars dans la poche ciao ciao